Le Saint-Esprit de veut dire que les dames dans la tête. Même pas qu'à a raison pour ça. Moi, je demande Saint-Esprit pour qui ça. Mène dans la tête. Il dit que dame chaque cheve blanche qui pousse dans la tête, il lâche parce le dit son malédiction. Il ne peut pas quitter une femme cheve blanche qui pousse dans la tête. Venez, viens. Venez, venez. Est-ce que c'est où Oui. Hein? oui. Qui sort qu'on fait dans ta tête Depuis que je suis toujours à celle-ci. Qui raison? ce Mon elle est dans ta tête moi, je suis toujours à celle bien. Son esprit qui a fait ou fait ça. pas pa malédiction, mais ils bénédiction. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on a déclaré, esprit impur, qui chita encore dans destinée servant qui a fait peur pour l'avenir, pour le sale pour corrier, qui a fait douter, moi je vais vous pour que vous dans le Et à partir d'aujourd'hui, moi déclarer la paix que Jésus est là. règne dans la ville. Je déclaré dans mon libre, l'espoir libre, le Au nom de Jésus, je déclarer la paix. Touch la paix au nom de Jésus. Alléluia. La paix au nom de Jésus. Est-ce vous a fait un peu ça? Est-ce vous a fait un peu ça? Hein? Oh, mm -hmm.